Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'acteur ficture team est en général sur tous les fronts. Malgré tout, il est très étrange d'apprendre qu'il s'occupe désormais de véhicules. Mais rassurez-vous, cela a du sens et vous le verrez prochainement, puisque le PU est l'endroit rêvé pour proposer des choses au public, les tester et les finaliser dans toutes les parties de l'univers de Star Citizen. L'une des fonctionnalités sur laquelle ils sont en train d'avancer est l'armement sur support. La grande différence avec les mitrailleuses que vous avez déjà pu voir dans le Valkyrie est que celles-ci utilisent le système de tourelle dans les vaisseaux, contrairement au nouveau système dirigé par le personnage. En clair, au lieu de plier vos bras dans tous les sens pour tirer, votre personnage se déplacera autour d'un point pivot. Cela permet d'avoir un ressenti plus réaliste lors de l'utilisation. Ces armes ont deux modes de fonctionnement, le mode prêt à l'emploi, vous attrapez les poignets et commencez à vider le chargeur, l'arme est alors légèrement excentrée de la caméra et sa rotation a une légère latence afin de donner une impression de lourdeur. Le deuxième mode est un mode précision que vous avez déjà l'habitude de voir sur les autres armements du jeu. La toute première version sera uniquement disponible avec une Gatling. vous pourrez les trouver à différents endroits du jeu pour pouvoir les tester et faire vos retours. L'objectif final est bien entendu d'avoir autant de variétés qu'il existe deux types d'armes sur les vaisseaux. Une autre fonctionnalité sur laquelle l'équipe travaille depuis quelques temps est le retour de force, avec cette fois-ci un ajout en particulier, le chancellement. Le chancellement est une amélioration complémentaire de l'expérience de combat. Cela permet d'avoir un niveau intermédiaire avant que vous nous retrouviez par terre, tout en étant suffisamment remarquable lorsque vous, vous faites tirer dessus. L'objectif est vraiment de raffiner le système en offrant une variété de réactions possibles en fonction des situations. D'ailleurs le chancellement pourra aussi être utilisé dans les vaisseaux lors de l'impact ou de changements brusques de direction qui jusqu'à maintenant vous faisaient tomber par terre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'acteur Future Team s'occupe désormais de véhicules et le premier d'entre eux est le chariot à bagages. Ce système qui peut ne pas payer de mine permet d'offrir des opportunités que la communauté se fera une joie de découvrir. L'objectif principal était d'être aussi juste que possible concernant la physique, la rotation des roues et la gestion dynamique du centre de gravité. Ce nouveau système servira également aux designers qui pourront penser à des missions demandant de déplacer des objets pour ouvrir de nouveaux passages. Dans de futurs patchs, l'objectif sera d'étendre ce système pour l'intégrer à des missions de livraison et après cela, il fera partie de votre quotidien, vous permettant de déplacer des objets autour de votre vaisseau. Voilà trois fonctionnalités de l'acteur Feature Team que vous pourrez voir en 3.13. Et l'expérience acquise grâce au PU servira à l'ensemble des équipes de développement et donc à Squadron 42 également. Passons maintenant au Sprint Report. Commençons avec le bras de Docking. Ce système qui a passé son go no go la semaine dernière est passé en phase Final art où les équipes vont s'occuper des finalisations des points de détail, des signalisations et d'un peaufinage d'ensemble de la zone. Bien que tout ait l'air terminé, il reste beaucoup à faire pour atteindre les standards de Star Citizen. L'équipe contenu des planètes a terminé un cycle sur un nouveau type de récoltable qui sera ajouté en 3.13. Cette plante est à l'origine une algue endémique de Terra Prime que l'on pouvait trouver sur les côtes de la planète. Bien qu'elles soient comestibles, on les utilise généralement pour les produits médicaux, notamment à cause de leur haute teneur en nutriments. Cela fait quelques temps maintenant que l'on peut voir que des améliorations sont faites sur le système Stanton. Et cela continue avec Lyria, qui n'a jamais pleinement atteint ses objectifs visuels. Mais grâce aux nouvelles bibliothèques d'assets et de matériaux, elle en est désormais plus proche que jamais. Les récifs de coraux devraient faire leur retour prochainement sur les plages d'Earthstone, grâce aux nouvelles données de scan et d'autres éléments comme les étoiles de mer ou les éponges, qui d'ailleurs devraient recevoir quelques modifications pour les rendre moins terrestres. Concernant l'avenir un peu plus lointain, voici les avancées de la White Box des avant-postes coloniaux. De petits éléments commencent à faire leurs apparitions, comme une batterie de stockage, des panneaux solaires ou encore des supports de vie. Les équipes ont également débuté leur travail sur les unités de garage, qui devraient pouvoir facilement contenir un URSA rover. Des petits détails comme des échelles sont ajoutés en prévoyance de possibilités de parcours. L'intégration des habitations quant à elle est testée grâce aux nouveaux modificateurs de terrain que nous avons découvert il y a peu. En parallèle, la création des espaces sociaux démarre, les couleurs de connexion entre les modules sont créées et des discussions sont en cours concernant le retour possible du salon de discussion, les habitations que les joueurs pourront utiliser et décorer et qui pourraient servir de zones de stockage. Concernant l'extérieur, la pré-production a débuté sur les matériaux afin de définir précisément la façon dont sont construites ces structures par rapport au lore. Cela passe par les pierres de fondation jusqu'aux différentes couches de peinture et l'utilisation de nouvelles surfaces intérieures permettant la dégradation angulaire conçue pour effacer les angles trop aigus. Concernant d'autres white box, les équipes ont commencé à travailler sur deux nouveaux hôpitaux. Un à New Babbage au pied d'Aspir Grand, que vous pouvez voir ici, ainsi qu'une pharmacie où vous pourrez refaire le plein de Medpen, un éventuel accès-ambulance permettant le dépôt d'un patient. Et enfin un autre à Horizon qui ne sera pas déployé en même temps que la ville, mais un peu plus tard. Enfin, grâce aux efforts du nouveau studio de Montréal, voici une épave de Javelin complètement repensée qui sert de banc d'essai à la fois aux artistes et aux designers et qui a permis aux équipes de trouver leur marque au sein du moteur de jeu. Cette épave a été un échauffement très instructif et ludique permettant aux équipes d'apprendre les tenants et les aboutissants de Star Citizen. Il est également intéressant de voir comment les points d'intérêt peuvent potentiellement évoluer à l'avenir